Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera annexe ou connexe comme vous préférez de l'extension de Mist of Pandaria Ce qui est bien c'est que cette fois-ci avec Evan Essor, hein, qui m'a beaucoup aidé pour euh, la création de cette vidéo et notamment euh, pour bah, les autres hein, qui arrivent aussi ce concernant Mist of Pandaria C'est vrai que bah, cette fois-ci on la sort avant l'extension donc c'est pas plus mal je pense Donc la dernière fois on s'était euh, arrêté avec justement les guerres entre euh, les créations, la fondation des empires trolls, les différents empires trolls et notamment la guerre contre les contre les Akirs, les, les, enfin directement la civilisation Akir. Et j'avais terminé cette vidéo en disant qu'on allait s'intéresser à une peuplade, hein, une civilisation en particulier des descendants des Akirs, à savoir les Mantides, parce qu'ils allaient avoir encore un rôle très important à jouer. Notamment notamment hein, dans, la, justement, dans la lutte comme vous le voyez ici contre une autre race euh, Et c'est tout simplement la race des Mogu euh, Pour les autres Akir bah, c'est simple hein, Vidéo sur Vanilla pour euh, les Kiraji Vidéo sur la guerre de l'Araignée hein, Et concernant le rôle avec la création du Roi Lich le Fléau Tout ça dans la guerre de l'Araignée euh, Et euh, peut-être qu'il y en aura d'autres plus tard un jour En attendant on va revenir sur du coup, nos chers puisque Puisqu'on bah, avait vu leur, leur, leur lutte contre euh, les trolls et la, le quasi-anéantissement de leur civilisation, ce qui fait que les Mantides avaient, je le rappelle, voulaient, euh, contrairement aux Nérubiens qui sont partis dans le nord, avec euh, la création d'Ajol Nérub et surtout bah, être autour de Yoxaron. on a ensuite l'Ikirajik, eux qui étaient partis au niveau de, de la prison de K'tun, euh, au niveau d'Ankiraj, bien sûr. Les Mantides, eux, se sont euh, intéressés vers le sud et ont été attirés par le sud, on va y venir juste après. Ils ont émigré. Alors je rappelle cette carte, c'est tout simplement l'ancienne Kalimdor. J'en ai, ai présenté une dans la vidéo précédente, donc c'est vrai que cette fois-ci, je me suis dit, bah, normalement, vous êtes censé la, la, la visionner juste après l'autre. Donc la carte, vous voyez à peu près ce que c'est, c'est l'ancienne Kalimdor. Et ils sont euh, au sud, en gros, ils sont au sud. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils sont pas attirés par n'importe quoi. Euh, les Mantides sont, sont attirés un petit peu comme euh, des papillons de nuit vers un lampadaire parce que leur lumière à eux c'est tout simplement les dieux très anciens et en l'occurrence les mantides sont attirés par leur ancien créa un de leurs anciens créateurs à savoir le, le, les restes tout simplement de Yarcharaj Yarcharaj qui, est tout simple, qui était tout simplement le dieu très ancien qui s'est fait arracher par Amantul, hein, le titan directement il l'avait arraché étant donné qu'il était le dieu très ancien le plus puissant des, des quatre ou 5 hein, comme vous préférez il l'avait été arraché et du coup, plein de ces morceaux, enfin il avait été détruit et certains de ces morceaux sont retombés sur Azeroth. Et en l'occurrence, la plupart de ces morceaux sont retombés bah, justement dans la zone du sud de l'ancienne Kalimdor hein, qui formera la future Pandarie plus tard. Et en l'occurrence, eh bien, c'est pour ça que euh, les Mantides sont attirés. Ils sont attirés par les restes de Yarcharaj et notamment pas n'importe quoi puisqu'il s'agit du cœur de Yarcharaj, mais on y reviendra après. Donc c'est pas un dieu très ancien vivant, hein, c'est bien un dieu très ancien mort, mais le l'être est tellement puissant, tellement important que justement il a encore cette, euh, cette, je dirais cette corruption et cette présence sur justement les races vivantes et ça c'est très intéressant. En plus de ça, en, en allant s'installer dans les, dans les steppes de Tanglong eh bien ils vont fuir du même coup les trolls et eh oui hein, la civilisation qui les a mis euh, presque au bord de l'extinction Donc ça va être un endroit un petit peu de refuge en même temps que de continuer à être attiré. Alors qu'on soit clair, nous on a, no on a la notion de ça, eux ils savent pas forcément pourquoi ils sont attirés vers le cœur de l'Harcharachie, c'est plus instinctif en fait. Vraiment encore une fois c'est comme un des papillons nuit vers le lampadaire, le lampadaire il est pas en mode « Hey, I'm sexy and I know it » le... Non, c'est un point de repère, c'est un point de repère pour les insectes en fait, parce que normalement le point de repère c'est la lune, et le lampadaire c'est une sorte de lune pour eux en fait. Ils ne se rendent pas compte que c'est pas la lune. Ils sont attirés vers, vers le lampadaire. Peut-être que vous avez appris quelque chose <rire> dans cette vidéo euh, sur les insectes. En tout cas, donc ils s'installent dans les steppes de Tanglong, euh, fuyant, hein, comme je l'ai dit, les trolls. Et c'est euh, ce qui va leur permettre de bâtir leur nouvelle civilisation qu'on va appeler directement Mantide. Puisqu'avant, on considère encore que c'est juste des Akirs. Mais là, c'est vraiment en s'installant à Tanglong qu'on va pouvoir vraiment appeler, hein, utiliser le terme Mantide. La civilisation Mantide qui va tout simplement, comme je l'ai dit, se bâtir sur, euh, enfin dans les dans les steppes de Tanglong, mais pas, pas, plus particulièrement à l'ombre d'arbres qui sont euh, arbres. <rire> à l'ombre d'arbres super importants, à savoir les arbres qui parient. Alors, important, pas forcément dans cette vidéo, mais important pour la civilisation Mantide, c'est ces arbres qui vont produire énormément d'ambre et c'est pour ça que vous allez retrouver de l'ombre un petit peu partout dans la civilisation mantide et on y, reparl on y reparlera après parce qu'on en reparlera après il va y avoir l'ombre va avoir un autre rôle à jouer un facteur très important dans la civilisation mantide. Euh, un credo d'ailleurs qui, qui va naître chez eux c'est tout simplement c'est une quête d'évolution et de perfectionnement euh, ultime puisque c'est une civilisation qui a failli être vaporisée, être détruite et ça ça va leur créer un profond traumatisme et ils ne veulent plus jamais euh, subir ça et tout simplement en tant qu'espèce en tant que créature vivante ils veulent justement se perfectionner afin de pouvoir survivre et afin de se rendre plus fort pour pouvoir servir leur, euh, leur ancien maître le jour où ils reviendront sur Azeroth et donc il va y avoir une sélection des meilleurs individus afin de construire l'avenir de leur espèce c'est vraiment une sélection naturelle à outrance où euh, les, forts doivent, euh, les forts doivent pouvoir s'imposer vis-à-vis des faibles et ainsi perpétuer, euh, perpétuer je dirais, la, la lignée, faire en sorte que la civilisation mantide devienne la plus, euh, la plus efficace, je dirais. Encore une fois, pour euh, être prêt quand leurs dieux reviendront. La civilisation mantide est dirigée par une impératrice. Euh, c'est une reine pondeuse qui dirige tout simplement ses couvés Et le, le truc qui est intéressant, c'est que du coup, c'est la reine, qui va hein, l'impératrice, qui va créer les nouvelles générations de guerriers. C'est une sélection naturelle, encore une fois, qui est un principe vraiment vital pour eux. Donc, la reine a, une, a un rôle de poule pondeuse, j'ai envie de dire, qui va être très important parce que il faut que, déjà génétiquement, mais pas que, qu'elle amène, on va dire, une nouvelle génération qui puisse supplanter les générations précédentes et encore une fois former l'élite de l'élite. Et ça c'est très important puisque c'est vraiment vital pour l'espèce. N'oublions pas qu'ils sont encore une fois hein, sortis, d'une, c'est un petit peu ce qui les a traumatisés, hein, c'est la lutte contre les trolls qui les a euh, poussés à ce genre de, euh, de principe. Sauf que, ce qui est intéressant avec euh, l'aimantite, c'est qu'on a vraiment, c'est rare, c'est pas toujours le cas euh, chez les civilisations euh, de Warcraft, mais ici on a vraiment un arbre avec euh, un, un, un, tout un système politique qui est implanté. Alors on pourrait dire, bah, une, une, une reine qui pond des oeufs, bon, pour aller chez les insectes, pas de problème. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un autre... Donc c'est un système bicaméral. Bicéphale et bicaméral parce qu'il y a deux chambres. Mais <rire> bicéphale surtout parce qu'il y a deux têtes. D'un côté, on a la reine qui va prendre ses décisions en tant que mère des couvés. Mais d'un autre côté, on a un, un ordre, un corps qui s'appelle ce qu'on appelle les claxis. C'est tout simplement, en gros, des conseillers. Le conseil un petit peu des, des, des princes ou le conseil des pères. C'est tout simplement le contre-pouvoir de la reine et qui va avoir un rôle très important parce que déjà c'est eux qui assurent la transition de reine en reine, hein, de l'ancienne impératrice vers la nouvelle, c'est eux qui choisissent l'impératrice euh, qui deviendra l'impératrice régnante, donc ça c'est assez important, mais en plus de ça, si jamais la reine venait à dévier de l'objectif, on va dire, que euh, l'espèce s'est fixée, eh bien, les Klaxis devraient intervenir à l'heure pour corriger l'erreur en destituant la reine. Donc, euh, dit comme ça, ça, semble, ça donne l'impression que les Klaxis ont le pouvoir sur la reine Non, non, la reine conserve bien le pouvoir. C'est juste qu'en fait, les conseillers choisissent quelle sera la prochaine reine et ils ne la prennent pas forcément en mode « celle-là est malléable, on va pouvoir la manipuler ». Il n'y a vraiment pas ce, ce rapport de force. C'est juste que les Klaxis choisissent celle qui semble être le plus à même de pouvoir euh, enfanter, je dirais, pour la meilleure, la meilleure génération de, de, de mantide Et ensuite, une fois que la reine, bah, euh, a fait son office ou elle si elle meurt ou quoi que ce soit, et eh bien les klaxys vont choisir la prochaine. Alors, vous allez vous dire, mais attendez, attends, Malgata a dit que justement il devait intervenir pour corriger une erreur en discutant la reine. Il est arrivé parfois en fait que dans l'histoire mantide. Alors, on sait qu'il y a au moins deux fois, mais ça pourrait arriver dans le futur. Et c'est peut-être déjà aussi arrivé par le passé plus de plus de deux fois. Mais on a historiquement des reines, mentides qui, euh, qui ont dévié euh, de la trajectoire fixée par l'espèce, soit par, euh, je dirais par humanité, mais c'est vrai que c'est un peu hors de propos, mais soit par, parce que justement la reine ne voulait pas envoyer ses, ses, ce qu'on appelle les naissants donc ces nouvelles larves, euh, au casse-pipe, et avait un instinct maternel peut-être un peu trop fort, et donc euh, elle ne voulait pas les sacrifier, ce qui fait que ça a causé des problèmes, ou... On a aussi, et c'est ce qui arrive par exemple dans l'extension Mistop en arrière, on a une impératrice qui va se faire tout simplement hanter, je dirais, hein, qui va devenir hôte d'un chat. Et donc le chat, même si c'est la représentation morte, l'esprit tout simplement d'un dieu très ancien, les Claxi ne le voient pas de cette façon et considère que elle jette propre sur la civilisation mentide donc c'est assez, assez intéressant pour le coup et ça pourrait, eh bien, euh, ça pourrait encore une fois se reproduire par la suite imaginons une impératrice mentide qui euh, voudrait bien sûr renforcer l'espèce mais pour son propre et par exemple potentiellement se libérer du joug des dieux très anciens et eh bien peut-être que les l'éclaxie interviendraient à ce moment là pour corriger aussi le tir et donc il pourrait y avoir un conflit euh, entre la reine et les l'éclaxie. c'est déjà arrivé par le passé ça pourrait se reproduire euh, par la suite et je trouve honnêtement ce, ce, ce rapport de pouvoir extrêmement intéressant pour le coup. Ensuite, on a, suite à la, à la réorganisation structurelle, ce qui va être important du coup, c'est de se dire bah « Maintenant, on s'est renforcé un petit peu, il va falloir qu'on envoie nos armées pour qu'elles se renforcent. Il faut qu'elles soient confrontées à une vraie menace pour pouvoir s'améliorer. On veut faire en sorte qu'il y ait une sélection naturelle, que les plus forts dominent, etc. s'imposent euh, au détriment des plus faibles qui mourront pour que l'espèce aille de l'avant. » Donc au départ, la réflexion, c'est potentiellement d'attaquer les empires trolls. Le problème, c'est que les empires trolls, ça serait révéler leur existence au monde. Et surtout, ça serait potentiellement prendre un, un contre-coup qui serait peut-être trop violent et l'espèce n'est peut-être pas assez euh, prête pour pouvoir passer euh, un euh, projet de domination, on va dire, un petit peu mondial. Occidentalement, le projet d'attaquer les empires trolls est abandonné, en effet, hein, l'empire de Zul est encore présent, donc les, les peuplades trolls sont encore... Mutuellement très accrochés. Si jamais les Mantides venaient à attaquer une des, un des Empires Trolls, euh, les autres s'uniraient pour de nouveau affronter la menace Mantide. Donc c'est pas vraiment le moment et encore une fois l'espèce n'est pas prête. Parce qu'on pourrait dire, bah oui justement ils veulent se renforcer, c'est un conflit qui serait très fort. Ils sont pas encore assez prêts à cette époque. Ils continuent donc d'être attirés vers l'est, toujours plus par le cœur de Yarcharaj. Euh, comme je disais, c'est l'un des restes de, du dieu. Et c'est ainsi qu'ils vont, pour la première fois, se confronter à une autre espèce que sont les Mogus. Une autre espèce, depuis les trolls bien sûr, c'est tout simplement les Mogus. Et c'est justement quelque chose d'assez important, puisque j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur l'ordonnancement, c'est à cet endroit précis qu'on va avoir que Raden avait fait construire justement un complexe titanique pour pouvoir défendre un petit peu le cœur et faire en sorte que les Mogus puissent ordonner la vie hein, en tant que serviteurs, en tant que forgés par les titans, serviteurs euh, des dieux puisse tout simplement eh bien, amener la vie à s'épanouir Notamment encore une fois avec le Val de l'éternel printemps On n'a pas fini d'en reparler de, de ce Val de l'éternel printemps Et il y a plein de complexes titaniques Notamment les moteurs de, de Nalaksha, mais aussi d'autres complexes Qui sont là justement pour garder aussi euh, le cœur Donc c'est pas que pour le cœur Mais il y a plein de choses assez importantes que Raden a fait construire par ses mogus ici Et du coup les mogus, les mogus sont en place, les mogus sont là il faut justement défendre ce Val et les Mogus servent à ça en tant que forgés par les Titans. Même si à la base ce sont des bâtisseurs, ce sont également des défenseurs. C'est ce qui va du coup faire éclater la guerre entre ces deux peuples. Hein, les mogus, qui vont euh, bah, pour la première fois faire la rencontre de, de, ces, de cette race insectoïde. Et les mogus vont finalement réussir à repousser les envahisseurs mentides. Mais à un très très lourd prix hein, va devoir être payé par les, par les mogus. Parce que déjà ils n'étaient pas prêts, ils ne s'attendaient pas à une attaque de, de, de grande ampleur comme ça. Et en plus de ça, bah, à côté de ça, les, les Mantides, même s'ils ne sont pas encore bien renforcés, etc., les mantides, euh, ça rigole pas. Enfin, faut imaginer un petit peu. Si vous connaissez le film Starship Troopers, faut imaginer un, une nuée d'insectes comme ça qui arrive et qui saute sur les mogus. Alors, certes, les mogus, comme vous le voyez, ce sont des êtres hein, forgés par les titans assez violents qui peuvent rappeler un petit peu les orques version pierre en plus grand. Je reviendrai dans la vidéo sur Map d'ailleurs. Mais les mogus, c'est vraiment une race extrêmement forte et qui a pour rôle de défendre. Donc, faut vraiment imaginer euh, une nuée d'insectes qui débarque, qui va foncer sur un mur que composent les mogus. Imaginez cette scène gigantesque qui serait incroyable en film ou en série ou en, en animé en ce que vous voulez avec ce mur de pierre qui est là pour encaisser justement une charge insectoïde de masse et ça eh ben, c'est un peu, petit peu ce que vous devez imaginer et au final les mogu vont réussir à tenir la position mais au prix de, nombreux, euh, au prix de nombreuses vies et ça c'est ce qui va empêcher d'ailleurs les mogu de pourchasser les mantides parce qu'ils bah, sont, euh, sont trop vulnérables donc ils vont essayer de se, de se renforcer et ils vont fortifier leur position et garder le front ouest face aux Mantides. Il va y avoir un certain, avoir un certain cycle qui va émerger, où les Mantides, petit à petit, vont euh, attaquer tout simplement les défenses euh, Mogu, puisque les Mantides, eux aussi, considèrent que ce n'est pas une défaite. Même s'ils ont perdu, ils considèrent que ce n'est pas une défaite. Ils vont apprendre énormément de, de, cette, euh, de cet événement. Et donc, les, so les survivants du conflit sont bien plus endurants, sont bien plus euh, affûtés j'ai envie de dire plus malins, ils comprennent les tactiques, ils savent ce qui s'est passé et du coup ça c'est quelque chose d'assez important puisque pour la reine, pour l'impératrice mais aussi pour les Klaxis en fait donc pour le, le, le, les pou le pouvoir régnant en fait les faibles sont morts dans cet assaut et ceux qui ont survécu se sont renforcés, ont appris de cet échec ont appris énormément et c'est ce que justement au final va être euh, conclu le pouvoir en place donc ils vont attendre à peu près 100 ans afin de former une nouvelle génération par l'impératrice d'après et ils vont déferler justement une nouvelle fois sur les mogu c'est ce qui va créer tout simplement ce qu'on appelle le cycle mentide la création du cycle mantide vient justement de cette première rencontre entre mogu et mantide, ce face à face aussi brutal et sauvage fait naître fait émerger tout simplement le cycle mantide, qui se reproduira tous les 100 ans alors il n'y a pas forcément une impératrice tous les 100 ans hein mais l'idée c'est qu'au moins l'impératrice en place ait le temps de de nouveau refaire une, une nouvelle génération qu'on appelle de Nessin, nouvelle génération de Mantide, donc ça c'est assez important à ce niveau-là. Et les Mogu vont tenir le choc, siècle après siècle hein, puisque ça se passe tous les 100 ans, les Mogu tiennent bon, ils arrivent à encaisser, ils arrivent à endurer malgré la violence répétée d'assaut en assaut et justement le fait que les nouvelles générations, encore une fois il y a des, des guerriers aussi plus endurants qui arrivent et autres, et au fil des siècles, ils vont réussir à noter, hein, les Mogu, qu'il y, y a un cycle. Ils commencent à comprendre que ces assauts sont cycliques. Et qu'il y a un pattern, hein, tout simplement, qu'ils peuvent y voir, justement, une volonté propre des mantides. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils vont contre-attaquer entre deux invasions euh, mantides, entre deux cycles, en fait, hein, tout simplement, entre euh, les périodes de 100 ans. Et ils vont attaquer du coup, ils vont avant ils étaient juste là pour fortifier, cette fois ils vont contre-attaquer et les mentides n'étaient pas prêts à une contre-attaque. Ils se sont habitués à cette à ce cycle, à cette à cette forme on va dire d'assaut. Et vu que les mogus avaient toujours défendu puisque c'est leur objectif, bien les mantides n'étaient pas prêts à une contre-attaque. Et comme bah ils viennent de perdre en fait entre deux générations, faut imaginer qu'il y a énormément de pertes, il y a 75% de l'armée qui tombe, qui meurt, ce qui permet de garder les 25% restants ou peut-être moins, hein, ça dépend des assauts bien sûr. Et bah, du coup, les mantides sont complètement vulnérables. La nouvelle génération de Nessin n'est pas là. Les anciens sont euh, un petit peu diminués aussi. Même s'ils se sont renforcés, ils sont pas nombreux. Donc, ils sont pas prêts à endurer un assaut euh, mogu. Et ils, va, euh, ils vont tout simplement, ils, ont, ils, vont filer à, ils vont être tout simplement à deux doigts d'un nouvel anéantissement, les mantides. Et qui va pouvoir sauver la civilisation mantide à ce moment-là C'est un héros, un héros mantide qu'on appelle Corven. Corven Dallas, un multipass, bien sûr. Et il va réussir à sauver son espèce de l'extinction, notamment en repoussant l'assaut Mogu. Alors pas tout seul bien sûr, mais il va être l'instrument de la victoire mentide lors de la, la contre-attaque Mogu. Les Mogu vont reprendre leur position défensive et il va sauver la reine. Enfin, c'est pas d'ailleurs s'il a sauvé l'impératrice, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va sauver les prochaines impératrices et permettre à, sa, à son espèce de pouvoir survivre à, ce, à cette épreuve. Et c'est ce qui va amener la création de ce qu'on appelle les parangons, à savoir en fait que des grands héros mantides vont être sauvegardés, on va euh, les mettre en cryostase en gros, hein, si vous connaissez un petit peu les univers de science-fiction, puisqu'on va le mettre dans, dans un morceau d'ambre, en fait, pour pouvoir le préserver. Alors il y a un petit peu de magie aussi, hein, pour pouvoir préserver l'être dans l'ambre. Et si un jour, eh bien, on a besoin de héros pour pouvoir sauver l'espèce, eh bien les klaxis réutiliseront justement ces héros du passé, qu'on appelle parangons, pour pouvoir les libérer et faire appel à eux quand l'espèce en a véritablement besoin. Ce n'est pas un outil qu'on utilise tout le temps, c'est un outil de dernier secours si vraiment la situation est désespérée. Donc les parangons peuvent se réveiller de temps en temps, mais c'est assez rare. Parfois, on réveille un parangon, ce, enfin, ce qui peut arriver par contre, c'est de réveiller un parangon pour pouvoir former, un futur parangon. Mais à côté de ça par contre les parangons eux on les réveille pas tous en même temps. Quand on les réveille tous en même temps c'est vraiment une période de crise. Donc ça c'est très important, c'est la création du système de parangon. Et oui les Mantites sont. c'est ça qui est génial aussi avec cette espèce, c'est qu'il y a énormément de détails concernant l'organisation, le fonctionnement de cette race. Et on va avoir euh, donc pour euh, maintenant qu'il y a ce système de parangon, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile d'atteindre les mantides pour pour les mogu. Et euh, Raden, ça fait déjà très longtemps qu'il a délaissé le val et qu'il est parti vers l'ouest, donc bien avant l'arrivée des mantides hein, justement. Donc en laissant ses serviteurs continuer leur tâche dans la protection du, du val de l'Éternel Printemps, eh bien les mogu continuent de tenir le choc et d'encaisser les assauts et les assauts mantides en espérant potentiellement qu'un jour raden puisse revenir et les sauver donc raden a toujours été un dieu il hein, faut bien comprendre ça c'est qu'en ayant créé ces sous-fifres il est leur euh, leur créateur donc leur être divin Il faut bien l'imaginer comme ça même si au fond ce sont les titans qui ont créé raden raden qui est l'un des gardiens mais en fait pour les pour les mogu les titans c'est que les grands parents Le papa c'est raden donc ils espèrent qu'un jour ils attendent que raden puisse les sauver de cette situation qui devient de plus en plus cauchemardesque au fil des siècles parce qu'il bah, y, y a des mogus qui, qui, qui meurent hein, pendant ce temps, c'est délicat, et surtout, euh, ce, qui va être, euh, ce qui va être très compliqué, c'est que cette épreuve n'est pas la seule. Alors déjà, il faut vraiment, encore une fois, imaginer euh, vraiment, euh, ou alors à la Starcraft, si vous connaissez un petit peu Starcraft, mais euh, moi je pense que Starship Troopers, c'est mieux, parce que ça ressemble plus à euh, des mentes religieuses, mais on a vraiment l'idée d'une attaque, enfin de, de, de, de, de formation euh, de, de milliers d'individus, voire potentiellement millions d'individus qui déferlent, sur des positions défensives des mogus, et les mogus, certes, ils ont, ils ont leur position défensive, mais euh, ça leur coûte énormément de défendre tous les 100 ans cette, cette position. Et maintenant, leurs contre-attaques sont bloquées avec les parangons, avec le système de parangons. Donc, c'est très délicat. Et là aussi, on voit l'intérêt des mantides c'est que cette civilisation, elle apprend. Elle apprend pour pouvoir ne pas réitérer l'erreur. C'est vraiment la race sélection naturelle par excellence. Mais le calvaire des mogus est loin, très loin d'être terminé. Donc, la situation est déjà cauchemar pour eux, mais ils vont subir un nouvel assaut. Et cette fois-ci il n'est pas démentide, il est tout simplement de leur propre peau ils vont subir ce qu'on appelle la malédiction de la chair, encore une fois vidéo sur l'ordonnancement euh, il va y avoir des ambassadeurs envoyés par Loken, l un des autres gardiens, donc un Raden-like hein, comme Raden qui euh, va envoyer des, des ambassadeurs auprès des Mogu pour voir un petit peu s'ils ont des, infos, des informations concernant Raden Raden n'est pas là donc bon bah ils s'en vont puisque Loken cherche Raden et fait, malheureusement avec ce contact eh bien, les mogus vont être confrontés à la malédiction de la chair. Et ça c'est très important puisque ça va confronter les mogu à de nouveaux problèmes. En tant qu'êtres de pierre, en tant qu'être terrestre, bah ils étaient immortels. Ils pouvaient vivre sans aucun problème. Euh, ce qui fait que cette immortalité, alors quand je dis immortalité, c'est immortalité sur le temps. Hein. Ils sont quand même vulnérables. Ils peuvent mourir, comme vous l'avez compris. C'est juste qu'ils sont extrêmement résistants, donc ils sont très durs à tuer ils ne subissent pas de maladies et ils durent sur le temps donc même par exemple pour l'enseignement etc c'est quand même bien je veux dire un mogu qui a vécu des millénaires le mec il te fait bon bah voilà c'est un super maître d'armes ou un super professeur ou un gros con ça marche aussi et au final avec la malédiction de la chair ils vont avoir de nouveaux problèmes la mortalité déjà, les êtres ne vivent plus euh... maintenant ils ont des cellules comme tout le monde etc donc bon, bah ils ils peuvent pas vivre à l'éternité enfin ils peuvent pas vivre euh, éternellement la maladie, et ça, ça va être un gros problème aussi Et enfin, bah justement, la peur Et là, on va se dire, bah, ils peuvent avoir peur en étant en pierre En fait, le problème, c'est que cette situation de pierre Les rend Très forts et très sur d'eux Mais maintenant qu'ils sont mortels Qu'ils ont peur et que leur chair, donc ils sont beaucoup plus facilement tuables Déjà, parce que contre un assomantide bah, Maintenant, ils sont de chair, donc euh, la griffure Qui avant allait juste un petit peu euh, Rayer le pare-choc Maintenant, euh, ça fait pas que rayer le pare-choc hein, Ça te vide tes entrailles, donc c'est beaucoup plus compliqué pour eux, et ça va justement amener les, les Mogu à avoir peur. Okay. Sentiment qu'ils n'avaient pas forcément eu auparavant. Donc c'est un énorme traumatisme, le seul, la seule peur qu'ils pouvaient avoir c'était que Raden les ait abandonnés, mais même pas. C'était des, des, des croyants, donc ils savaient qu'un jour euh, le prince viendra, et en l'occurrence c'était Raden ici. Donc c'est un véritable traumatisme pour eux, et il va y avoir des désaccords qui vont éclater entre eux. Ils vont perdre un petit peu de vue justement le, le fait que potentiellement Raden un jour pourrait revenir ils perdent un petit peu le moral, et le problème c'est que des désaccords vont naître entre eux, et ça va amener les, les Mogu à ne plus euh, faire bloc, spécifiquement contre les, euh, les Mantides, mais à se séparer en essayant de suivre certains meneurs qui euh, s'estiment pouvoir peut-être diriger la race Mogu, et c'est ce qu'on va appeler la période euh, d'incertitude, la période tout simplement des 100 rois ou la période des royaumes combattants, hein. on en reparlera en fin de vidéo. Euh, du coup... Pendant cette période de profonde instabilité pour la race Mogu, je précise bien pour la race Mogu, d'autres races du Val et de ses alentours vont se développer. Je rappelle le principe du Val de l'éternel printemps, c'est un, un lieu où fleurit la vie. Comme par exemple au bassin de cholazar en Northrend, bon ça n'existe pas encore le Northrend mais la partie la plus septentrionale euh, tout simplement de l'ancienne Kalimdor, ou par exemple le cratère d'Ungoro. Ce sont des bassins de vie euh, que les titans ont façonné avec les gardiens pour pouvoir justement faire en sorte que la vie se développe plus vite qu'à d'autres endroits pour faire des expériences etc. C'est des petits chimistes, il hein, faut les imaginer en blouse mmh <rire> et au final eh bien il y a d'autres races qui vont comme je l'ai dit se développer et se refaçonner avec notamment par exemple euh, encore une fois alimenté par les eaux du Val et on va commencer dans l'ordre hein, de gauche gauche, bas, ensuite euh, droite, et puis bas, etc., on va faire comme ça. Donc tout en haut à gauche, vous avez les Ozen, qui est tout simplement une race de singe, une race simiesque, qui va euh, devenir plus intelligente au contact notamment de l'eau, etc. Donc ce sont des singes, des humanoïdes singes, un petit peu plus intelligents, enfin c'est plus intelligent même que les autres singes, mais ça reste un peu des concons, hein, on va pas se mentir. En dessous, nous avons euh, cette espèce d'homme-poisson, d'homme-carpe, ce sont les Ginyu. Alors ça ce qui est intéressant avec les Ginyu, c'est que c'est une espèce qu'on connaît ailleurs dans l'univers de Warcraft, puisque ce sont des Murlocs, mais ce sont des Murlocs qui au contact des eaux les ont rendus plus intelligents et qui ont changé un petit peu leur apparence. Donc au final ce sont des Murlocs évolués par l'eau du Val. Donc ça c'est assez intéressant et la civilisation de Jinyu est très avancée et ils adorent, enfin, comme c'est une race qui à la base est aquatique, ils sont souvent au contact de l'eau. D'ailleurs, ils ont remonté hein, l'eau le, du Val de l'Éternel Printemps. Ensuite, nous avons les Virmens, que vous voyez, c'est l'espèce de l'homme-lapin. Eh bien, ce sont en fait des kobolds, mais des, des kobolds locaux. Pour le coup, on ne sait pas vraiment si c'est l'eau qui a changé, mais en gros, c'est des kobolds. Il hein. faut bien comprendre que les Virmens, c'est des espèces de kobolds. Le lien n'a jamais vraiment été fait, mais bon, hein, vous remplacez la bougie par les carottes, et c'est bon. Hein, c'est des kobolds, mais locaux. Donc, c'est potentiellement des cousins des kobolds. On va dire que cet arbre phylogénétique n'a jamais été fait dans Chronicle ou autre, mais... Ça ressemble vachement à des kobolds mais euh, plutôt locaux Donc peut-être une sous-espèce de kobold, on ne sait pas trop Ensuite, on a, bah après c'est des rongeurs aussi, un hein, lapin euh, rat, c'est des, des rongeurs tous les deux Ensuite nous avons les Yungul, alors faut bien comprendre le nom est Yungul Mais peut-être qu'un jour ce nom sera amené à changer Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, si on développe un peu plus l'histoire taurenne hein, Ce qui n'est pas tout le temps fait bah En fait, on n'a pas de nom pour l'ancêtre de tous les taurennes donc, peut-être qu'un jour il y aura un nom plus précis, mais en attendant, on appelle ça Yongol. Sauf qu'en fait, les Yongol, c'est pas tout à fait les mêmes. C'est à la fois l'ancêtre commun de toutes les races bovidées humanoïdes, donc tous les taurens, Mais en fait, c'est également une sous-espèce de taurens, qui sont les taurens de Pandari. Et ça, c'est les Yongol. Sauf qu'à l'époque, il n'y a pas de taurens des steppes, il n'y a pas de taurens des, euh, des montagnes, etc. Il y en a une seule espèce, et c'est celle-ci. C'est le Yongol. Donc c'est une race de, de taureaux, hein, c'est une race de bœufs, de yaks, de d'hommes yak, yaks, donc c'est les taurennes qu'on connaît, sauf que ce sont les ancêtres des taurennes qu'on connaît. On y reviendra euh, dans la prochaine vidéo d'ailleurs euh, concernant le, la suite des Yongol, parce que là peut-être que comme ça vous dites c'est un peu compliqué. La prochaine vidéo justement sur la fin des empires et autres, on en reparlera des Yongol. Euh, donc. Ces races là pour le moment eh bien, se développent, alors vous allez me dire mais comment ils peuvent se développer alors que tous les 100 ans arrivent des essaims et des essaims de bestioles Et eh bien en fait c'est que pour ces bestioles au départ il y a probablement eu du contact hostile Mais les Mentites se rendent compte très vite qu'en fait bah, ces races là elles sont un peu inoffensives vis-à-vis -vis des Mogu C'est à dire que quand elles doivent faire leur choix pour se battre, elles se rendent compte que bon, bah, la plupart euh, cherchent pas forcément le combat et ne sont pas vraiment une source, euh, une source de contact, de conflit très intéressante donc elle préfère largement se battre contre les Mogu, qui pour elle représentent vraiment un, un défi à leur hauteur. Donc elle délaisse un petit peu leur intention des autres races. Ça c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est vrai que Clémentine, on a souvent l'habitude de les euh, de penser que c'est une race qui veut le mal absolu. Hein. C'est une création des, des dieux très anciens, ils veulent le, le mal absolu. Pas du tout, ils les laissent, ils les délaissent parce que pour eux, en tant que sélection naturelle, il leur faut des défis. Et massacrer euh, du Virmen, bah, c'est pas un défi pour les mantides. Donc, ça c'est aussi très très intéressant. Et on y reviendra plus tard parce que c'est pas le seul aspect des mantides qui est vraiment cool. En tout cas, cette foison de vie euh, va attirer l'attention de 4 dieux souvales. En fait, excusez-moi, je vais juste revenir vite fait sur les mantides parce que euh, j'y reviendrai probablement dans d'autres vidéos. Mais en fait, je, je pense pas que dans cette vidéo j'en reparlerai. Donc, je vais finir euh, cette page, cette petite parenthèse. En fait, même si les mantides venaient à détruire les Mogu, pour eux, ce serait pas une victoire. Au contraire, ce serait une défaite. C'est à dire que, on pourrait dire, mais ils sont cons, ils font que perdre, que perdre, que perdre. Alors, pour eux, c'est pas une défaite, encore une fois, c'est pas une défaite. Donc, en gros, si les, les, les mantites venaient à massacrer, à exterminer la race mogu, ça voudrait dire que pour eux, il y aura un énorme problème parce qu'ils n'auraient plus de menaces. Ils n'auraient plus de menaces, ils n'auraient plus de, de, de challenge en fait, de, de choses qui pourraient faire en sorte d'améliorer leur évolution en tant qu'espèce. Et ça qui est très intéressant, c'est à dire que c'est une race hostile. Un méchant, on va dire, entre guillemets, mais qui a besoin du gentil pour pouvoir continuer euh, d'agir. Et ça, c'est extrêmement intéressant. La plupart du temps, c'est euh, nous voulons la domination mondiale, etc. Mais les Mantides, c'est pas ce qu'ils veulent. Les Mantides, ils veulent s'améliorer. Et pour ça qu'ils affrontent les mogus en permanence. Parce qu'ils ont trouvé que cette race était incroyablement forte, résistante, et qu'ils devaient s'améliorer en les affrontant, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs mais on y reviendra probablement dans d'autres dans, dans vidéos et j'ai fait une BD, enfin j'ai lu justement une nouvelle concernant les Mantides et pour comprendre un peu mieux leur, leur manière de raisonner donc je vous laisserai, je vous mettrai ça dans, les, dans la description en plus, en plus des sources et autres euh, c'est dans cette période du coup de grand chaos pour les, pour les Mogu que va émerger, hein, bien sûr, euh, que va émerger aussi un nouvel, enfin je dirais des nouveaux acteurs C'est tout simplement parce que la foison de vie, encore une fois, du Val de l'Éternel Printemps va attirer l'attention de ce qu'on appelle les euh, esprits sauvages, hein, tout simplement, euh, ce qu'on appelle l'Oa en troll, euh, ce qu'on appelle les grands anciens chez les Elves de la Nuit. Ces esprits sauvages, ces dieux sauvages vont être quatre D'entre eux vont être attirés par les énergies du Val. Et c'est tout simplement, donc, dans l'ordre, encore une fois, Yulon, le dragon de jade euh, qui va être, enfin, euh, c'est en gros un serpent des vents, mais en gros, un dra les dragons de Pandari. Euh, dragon de jade On a ensuite euh, le, le buffle, le buffle gigantesque qui s'appelle... Euh, donc, alors, pardon, excusez-moi. Le Dragon de jade représente aussi l'Est. Et on va faire Est. Ça va être plus simple, excusez-moi. Yulon, du coup. Euh, dragon de jade qui représente l'Est. Shiji, la grue tout à droite, qui... représente. Et donc bah, une grue géante Zhao qui est le taureau donc tout en bas à gauche c'est le gros taureau et lui il représente l'ouest ce qui est important aussi puisque bah, les Yangol et autres sont plutôt à l'ouest donc là dessus c'est assez ressemblant et enfin au nord c'est tout simplement Shuen donc euh, qu'on prononce Shuen hein, si vous voulez dire Xuen vous pouvez bien sûr mais ça se prononce vraiment Shuen euh, et Shuen c'est tout simplement du coup le tigre blanc qui réside au nord donc vers les zones montagneuses et d'ailleurs ça va être un des dieux, alors les quatre vont du coup commencer à être révérés par les différents peuples locaux, hein. pas Mogu évidemment et pas Mantide, mais par exemple c'est notamment euh, les dieux principaux des Pandaren. Et d'ailleurs euh, les Pandarennes vivent dans les montagnes du nord, hein, sur les versants des montagnes, et donc ils sont au contact plus souvent de Yulon et de Chouen, qui sont un petit peu leurs leur deux entités euh, sur, enfin, les plus tutélaires je dirais pour la race Pandaren. Ça veut pas dire qu'ils rejettent euh, bien sûr Nyusao et Chouen, mais c'est vrai que c'est les deux dieux auxquels ils sont, le plus au... enfin, ils sont le plus en contact avec ces deux dieux-là. Ensuite, comme je le disais, dans cette période de grand chaos et de grande instabilité, va émerger le sauveur de la race Mogu, celui, on le dit souvent, dans le chaos émerge l'ordre. C'est la grande théorie du chaos, c'est dans le chaos qu'émerge l'ordre. Et cet ordre va être incarné par un individu exceptionnel que l'on connaît tous sous le nom de Leishen. Fils d'un seigneur de guerre, hein, puisque c'est l'un des différents rois, euh, c'est l'un des fils d'un des différents rois qui se battent, hein, l'idée de la période des saints rois ou des royaumes combattants. Il est le fils d'un de ces seigneurs de guerre. Et il est très fier de la force et de l'endurance de sa race. Il grandit dans les.. Euh, dans, on va dire dans les. dans les grandes histoires, il voit son peuple tenir tête à une race qui est absolument euh, effrayante que sont, les, euh, que sont les Mantides. Et il est.. Il est. En fait, il grandit tout simplement dans cette. Euh, dans cette admiration de son peuple. Pas forcément de l'admiration de son père, mais dans l'admiration de son peuple et de l'histoire, surtout, de son peuple. Donc, dans l'admiration de Raden, dans l'admiration de la résilience de sa race, il est très, très fier, encore une fois, de son espèce. Il est dévasté de voir cette guerre, justement, cette guerre civile qui voit, justement, les différents royaumes, les différentes familles euh, se déchirer dans cette guerre qui euh, les laisse assez meurtris et vulnérables, notamment, aux assauts mantides. Il va servir son père lors des différents conflits, lors des différentes batailles et, et campagnes que mène son, euh, son, son, tout simplement son paternel. Et le truc c'est que son père va être trahi par la, son, son bras droit, son général en, en chef. Et le général en chef va choisir de tuer le père de Leishen, de l'assassiner dans le dos. Et ça en fait normalement dans ce genre de cas de figure, quand un roi meurt, le nouveau roi, puisque bah, le général va prendre la tête euh, du clan de, de Leishen, va vouloir euh, massacrer toute... Enfin, euh, normalement, il massacre toute sa famille. Il doit massacrer sa famille pour éviter qu'un autre, euh, un autre, euh, un autre euh, comment dire, un autre... Euh, pour, par exemple, le fils qu'il aurait laissé partir eh bien puisse devenir un futur, euh, une future menace pour son royaume et pour son pouvoir. Donc euh, encore une fois il y a aussi un truc qui est assez intéressant puisque les mogus j'en ai pas trop parlé mais c'est un petit peu euh, c'est des êtres de pierre et autres mais c'est surtout les lions chinois en fait ce sont les lions chinois, l'animal mythologique chinois mais en version humanoïde donc c'est un petit peu les lions chinois euh, en humanoïde et qui sont euh, pas très contents comme vous pouvez le voir là et ce qui est assez intéressant c'est qu'on est un peu dans la même logique d'ailleurs puisque on a même logique que les lions puisque quand un lion se bat contre un autre lion si le, le lion qui va l'emporter va réussir à prendre le contrôle de la meute. Donc si c'est le lion qui contrôlait déjà la meute, contrôlait déjà cette, cette bande de lionnes, etc. Bah ça change rien. Par contre si c'est le lion qui vient d'arriver, le, le lion un peu plus jeune qui bat le lion vieillissant, à ce moment là le lion vieillissant est exilé. Et c'est tout simplement le nouveau lion qui va remplacer. Quand, quand, si vous regardez un petit peu des documentaires, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas Eh bien, le lion qui vient de débarquer va tuer les lionceaux. Oui, je sais, c'est terrible. Mais tuer les lionceaux, pourquoi Parce qu'en fait, ce sont les, les, procré... enfin, les, les engences de son rival. Et donc, il va les tuer pour pouvoir féconder à nouveau les lions Et pouvoir avoir son propre sang qui dirige. Enfin, qui puisse le succéder un jour. Et ça, c'est vachement important parce que c'est encore une fois dans l'idée de sélection naturelle c'est on va laisser. On va... Faire en sorte s'il a battu l'autre ça veut dire qu'il est plus fort donc ses gènes sont plus forts alors ça peut arriver que ça fonctionne pas comme ça mais c'est quelque chose de connu chez les lions et là par exemple bah, c'est un peu le même délire en gros le général qui a tué le père de Leichen, normalement est censé tuer toute sa famille sauf que Shen c'est un mogu qui est très particulier et c'est ce qui le rend unique aussi Il va à contre courant un petit peu de, de ce que fait euh, normalement euh, les, ce que font les autres mogu puisque lui il se désintéresse du pouvoir Très vite, il se désintéresse du pouvoir et il explique bien son point de vue. Il ne veut pas prendre part dans des conflits entre les mogus. Donc, il est laissé tranquille. Il y a quelques-uns de son clan qui vont le suivre, mais globalement, en fait, bah, le nouveau général va prendre la place du père de Lai Shen. Et Lai Shen, lui, choisit de s'exiler, puisqu'il ne veut, veut pas verser le sang d'autres mogus. Ce qu'il veut, c'est tout simplement découvrir ce qui se passe auprès de Raden. Il est très intéressé par ce qui se passe, pourquoi ne, Raden n'entend ne, pas leur prière, pourquoi Raden ne revient pas. Donc au final il va être épargné par le, le général dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs hein, et qui euh, l'a laissé en vie. Et donc il choisit l'exil et il va notamment aller vers le nord pour essayer de trouver justement... Hein, euh, il va essayer de trouver Raden et il va essayer de trouver peut-être potentiellement des indices qui expliqueraient pourquoi Raden ne revient pas. Donc sa question c'est vraiment... Pourquoi Raden aurait abandonné ses fidèles enfants, les Mogu qui ont défendu en son absence pendant des siècles le Val de l'Éternel Printemps, l'œuvre de Raden et des Titans Donc pourquoi il les aurait abandonnés en fait Peut-être qu'il a été détruit, peut-être qu'il a été blessé. Donc ça c'est quelque chose auquel Leishen veut une réponse. Il va, on ne connaît pas vraiment l'échelle de temps, mais il va chercher pendant très longtemps dans les montagnes, les différents réseaux souterrains et autres pour avoir des informations. Les, il cherche les complexes titaniques qui ne sont pas forcément tous gardés par les Mogu. Et il va finalement trouver dans les montagnes du nord les cav des caveaux, des caveaux euh, construits par justement les, les gardes, enfin probablement des anciennes générations de Mogu et également bah, par les gardiens. Et il va être euh, estomaqué en voyant les lieux. Et il va se rendre compte du... Encore une fois, il est, il est admiratif de, de sa culture, admiratif de la culture qui l'a fait grandir. Et il voit justement bah, ces palais immenses. Est magnifique et il est subjugué et c'est dans ces caveaux qu'il va découvrir justement son dieu il va découvrir que raden est en position il est dans la place on va dire il est sur son siège et il ne fait rien il est totalement j'ai envie de dire euh, pas en stase, mais il ne bouge pas il est amorphe et ça c'est vraiment important parce que bah, la chaîne en le voyant se... se prosterne évidemment et dit euh, maître euh, mon dieu euh, euh, que vous est-il arrivé Qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi vous ne revenez pas euh, voir vos enfants et autres Et pendant ce temps-là, en fait, Raden ne va pas lui répondre. Il ne parle pas. Et Raden va, au bout de plusieurs mois, euh, Leishen va, va, va poser des questions toujours plus, et, en, en, avec l'absence de réponse. Leishen s'énerve et commence à rejeter un petit peu Raden. Et c'est là que Raden choisit de lui dévoiler justement la vérité, à savoir que les Titans. Sont morts, que les gardiens ont tous soit été corrompus, soit tués. Et c'est ce qui fait qu'il est de nouveau, il est complètement dépressif, il est complètement euh, désabusé par la situation. Et qu'il se cache en plus, il se terre là pour pas que l'un de ses frères, Loken, le poursuive. Donc au final, il s'attend, en lui montrant ça, il s'attend à ce que Leishen perde complètement, euh, perde complètement le pied comme lui. Et que euh, Leishen euh, devienne un petit peu dépressif comme, euh, comme Raden peut l'être. Sauf que ça, c'est ce qu enfin, la réaction à laquelle il s'attendait. Sauf qu'en fait, en lui racontant toute cette histoire, eh bien, il s'attendait pas à ce que Leichen ait une réaction totalement opposée à la sienne. C'est-à-dire que Leichen va justement, en fait, pour lui, pour, lui, pour Leichen, il voit celui qu'il avait divinisé, celui qu'il avait pris, enfin celui qu'il vénérait en tant qu'entité divine, en tant que dieu. Et j'ai presque envie de dire qu'il va dire piètre dieu parce qu'il se rend compte que sa divinité est lâche, elle pleure dans son coin au lieu d'agir, et ça la Shen ne peut pas l'avaler. Et ça ça va provoquer un énorme trouble chez la Shen, puisque la Shen va se mettre en, en, en colère et va considérer que ce n'est pas une hérésie, que c'est une imposture, que ce n'est pas un love, ce n'est pas comment, comme ça que devrait se comporter un gardien. Et il se dit bah bah voilà, si toi tu es pas à même de servir la vision et le plan des titans eh bien il faut que quelqu'un prenne ta place parce que c'était censé être ton boulot et tu as euh, et tu as échoué donc si, si tu échoues c'est à moi de te remplacer c'est moi qui t'ai trouvé c'est moi qui vais te remplacer et ça ça va te permettre d'avoir un but la chaîne qui marchait un petit peu sans but son seul but c'est de retrouver son être divin être divin qu'il trouve vraiment pitoyable il va du coup avoir un nouveau but, celui de devenir le nouveau Raden, celui de devenir le nouveau dieu du tonnerre, le nouveau dieu de la foudre, et qui va pouvoir se servir des pouvoirs transmis par les titans à leurs gardiens, hein, qui sont un peu leurs avatars sur, euh, sur Azeroth, et bien il va pouvoir devenir... Euh... En fait, en gros, il supprime les intermédiaires, là. <rire> il va directement vouloir être un petit peu le gardien qui pourra justement mettre en place l'œuvre des titans. Et ça, c'est quelque chose... Si Raden ne peut pas le faire, lui il peut, et du coup il va s'acquitter de cette tâche, et il choisit de neutraliser Raden, qui ne s'y attendait pas, il le, il, le, il le neutralise, et il va pouvoir le capturer et l'enfermer dans l'un des caveaux. Et ça c'est quelque chose de très important, puisque Leichen du coup est enfermé, et Raden va voler son pouvoir, que Amantul, l'un des titans, lui avait conféré directement. Rappelé hein, Amantoul celui qui a arraché euh, Yercharaj. Victorieux de Raden, Leichen va justement sortir des caveaux et va pouvoir rejoindre ses, pa ses, ses partisans, investis du pouvoir divin, hein, des pouvoirs sur la foudre procurés par Raden. Et il va y avoir beaucoup de rumeurs qui vont se propager, parce que là, c'est qu'une partie des fidèles euh, de son clan qui l'ont suivi, donc c'est peu de Mogu, mais petit à petit, les rumeurs vont se propager dans la civilisation Mogu, avec euh, tout simplement euh, Leishen qui aurait mangé euh, le cœur d'un dieu, hein, le cœur d'un du, être divin, et qu'il serait tout simplement la réincarnation vivante d'un titan. Et donc, il serait tout simplement l'élu des dieux. Et ça, c'est très très important, puisque c'est ce qui va permettre à Shen d'asseoir son emprise sur le reste des Mogum, on va y revenir juste après. Juste une petite déclaration de Shen. Nous vous appellerons le roi de la foudre, ont-ils dit. Mais Shen n'était pas d'accord. La foudre frappe en un instant et se termine en un éclair, a-t-il dit. Mais le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre annonce l'arrivée de l'orage. Le tonnerre fait trembler les cieux bien avant que l'éclair ne frappe. Et le tonnerre résonne dans les collines bien après. Que la puissance de l'éclair soit épuisée. C'est le tonnerre qui fait reculer les animaux et remplit de fois d'effroi le cœur des paysans. Que le tonnerre soit mon héros, afin que mon pouvoir soit ressenti dans tout le pays. Je serai le roi tonnerre. Et ça, c'est je voulais vous le mettre parce que c'est extrêmement important pour comprendre un petit peu la psyché du personnage. Les Chien est un souvent les mogou on les prend pour des brutes parce que bah. C'est des gros costauds euh, qui se frappent d'abord et réfléchissent après. Ce qui n'est pas toujours vrai et ce n'est pas que chaînes hein. Il y a des mogou qui sont extrêmement intelligents. chaînes c'est juste que c'est le top du top. C'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent. C'est un fin euh, tacticien, mais c'est aussi un grand psychologue. Et on va voir après, y a sa liste d'accomplissements est, est assez euh, longue. Et au final, Leishen, vous voyez, on voit tout de suite le côté stratégique, le côté politique de se dire, je veux établir quelque chose sur le long terme mais encore une fois on peut pas trop leur en vouloir les en tant que terrestre ce sont des forces forgées par les titans souvent je vois parfois des réactions en mode oui sur la cosmogonie c'est bien mais l'ordre est par toujours montré comme négative alors l'ordre en négatif bah, ça s'appelle euh, sargaras hein, à la base à la base c'est un titan donc euh, un titan représentant l'ordre qui est devenu euh, le titan du désordre mais les chaînes ce qui est intéressant c'est pas un sargaras bis c'est juste que les chaînes en tant que forgé par les titans, c'est tout simplement eh l'être le plus bas dans la hiérarchie de l'ordre. Sauf que du coup, il supprime l'intermédiaire en devenant un gardien, hein, presque il a le pouvoir d'un gardien. Alors bien sûr, il le, il le contrôle pas au total comme pourrait le faire Raden, mais il contrôle quand même une grande partie du pouvoir du gardien. Donc c'est une sorte de gardien. Et en tant que gardien, c'est un représentant de l'ordre. Et justement, c'est sa vision de l'ordre qui avait amené des troubles sur le monde. Et là-dessus, c'est ce qui fait aussi l'intérêt de Leishen d'ailleurs d'un point de vue scénaristique. Protéger Azeroth, protéger la vie et bâtir l'avenir selon la vision des anciens, hein, selon la vision des dieux, selon la vision des titans. Et ça, c'est le leitmotiv, le maître mot qui va, on va dire, justifier tous les agissements de Leishen. Et c'est le peuple Mogu qui est tout simplement forgé directement par les gardiens, donc par les titans, par, leur, par les enfants des titans eh bien ils sont directement les enfants des titans. Donc c'est à eux de régner sur les autres peuples afin d'ordonner un petit peu tout ça et d'aider justement dans le dessin des titans et dans la création du monde. Dans l'ordonnancement d'Azeroth, encore une fois. Dans la on perpétue l'ordonnancement d'Azeroth. Et ça c'est quelque chose de très très très important puisque c'est ce qui fait que Leishen va pouvoir asseoir son autorité, il va combattre d'autres seigneurs, d'autres rois, le Mogu, il va réussir... Par son propre, par son pouvoir et par ses démonstrations de pouvoir déjà il va réussir à gagner pas mal de partisans Mais pour ceux qui douteraient encore de la puissance de Leishen, eh bien il va les affronter dans, des, dans les conflits Et là vous allez me dire mais attendez t'avais pas dit que Shen justement il, se, il voulait pas qu'il y ait des conflits entre son peuple Mais il a un but maintenant, il a un but, alors bien sûr il va devoir faire des exemples et tuer euh, des, rois, des rois mogu Mais dans l'ensemble il va essayer d'épargner le plus possible d'entre eux pour pouvoir... Les unir, mais il sait que l'unification ne peut pas se faire sans casser des œufs. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Il en a conscience, c'est juste qu'il va essayer d'en casser le moins possible. Mais il est obligé de marquer les esprits et de devenir l'être les... que... enfin, qui va permettre de réunir les mogus, le grand unificateur. Mais en plus de ça, faire en sorte qu'ils le suivent de manière durable. Et ça, c'est très important. Donc, au départ, il gagne la guerre par la crainte, mais ensuite, il va très rapidement gagner le respect des autres mogus. Et c'est dans ce respect-là qu'il va pouvoir commencer à ordonner, à ordonner un petit peu euh, justement la civilisation mogu et bâtir un empire. Et dans cette même lignée, il va commencer à réussir à, à mettre la main sur les artefacts titans, les étudier et pouvoir les utiliser à son bon usage. Notamment, justement, on en a parlé un peu avant, les moteurs de Nalaksha, on y reviendra après. Mais avec les, les, les moteurs de Nalaksha, eh bien, il va pouvoir manipuler le flot de la vie tel un dieu, tel un titan encore une fois et il pourra remodeler un petit peu le monde. Je rappelle que les mogu, à la base, ont été créés pour pouvoir modeler le monde selon la vision des titans et autres. Donc il ne fait que continuer à agir tel que les mogu avaient été... enfin, ce pourquoi les mogu avaient été créés. Et au final, il peut créer justement de nouvelles créatures, mais aussi surtout inverser la malédiction de la chair qui nuit à son peuple, hein, qui affecte son peuple depuis, euh, depuis des siècles, donc il va pouvoir leur, de per... enfin il va pouvoir justement d'inverser cette, euh, cette lignée C'est ce qui fait aussi d'ailleurs que les moggus ont une peau un peu particulière. C'est pas de la pierre, mais c'est pas de la chair. Donc il y a cette espèce de pierre polie euh, pour montrer que justement c'est pas les, les moggus ancestraux, mais c'est les nouveaux moggus qui récupèrent justement cette force. Et c'est ce qui va permettre de... à son peuple de gagner encore plus en force et en volonté puisque ils redeviennent immortels. Donc ils n'ont plus peur. Leichen a à, on va dire, je dirais, a réussi à enlever la peur du, du cœur des mogus. Les shen font ainsi la première dynastie mogu et l'empire mogu en devenant empereur de tous les mogus. C'est une période faste pour les mogus qui viennent de sortir d'une période très très sombre et très difficile de leur histoire. Mais par contre, période faste pour les mogus équivaut à une période sombre pour les autres races, puisque une nouvelle puissance émerge, l'empire mogu. Et pour les shen, eh bien, toutes les races sont directement ou indirectement liées aux titans, soit ils ont été, directement été. Façonnés par les Titans, et là, bah, c'est comme les Mogu, donc c'est leurs frères, leurs cousins. Mais il y a ceux qui sont indirectement des Titans. Par exemple, les trolls. Bah, c'est quoi, en fait, les trolls Ils sont nés de la vie qui a été façonnée par les Titans. Donc indirectement, ce sont des enfants des Titans. Et ça, c'est quelque chose de très important, puisque toutes les autres races vont devoir, du coup, servir le grand dessin servir l'œuvre des Titans. C'est ce qui fait que les Mogu vont être le peuple élu, et les autres vont devoir s'agenouiller pour pouvoir servir les le Azeroth en gros, puisque la pierre est supérieure à la chair, où ils peuvent vivre éternellement, c'est une race très forte, très violente, très puissante, donc eh bien, au final, les Mogu vont commencer à soumettre les autres races, puisque pour eux, eh bien, les autres races sont inférieures à la race Mogu. Les premiers à être victimes justement de, cette, de cet assaut Mogu, ce sont les Jinyu, les Jinyu qui vont être trahis dans leur, par leurs alliés, les, les Ozen, ils étaient ensemble pour lutter contre les Mogu, et finalement les Ozen on leur a promis Monts et Merveilles et ils vont tomber dans le piège ils vont trahir les, les Jinyu ce qui va faire perdre euh, enfin ce qui va détruire en gros la civilisation euh, la, la civilisation de Jinyu et pour les Ozen, bah, euh, il est possible qu'il y ait eu justement une époque où ils étaient un peu moins sauvages mais ça va euh, totalement les anéantir et les deux civilisations vont euh, culturellement, hein, je parle culturellement, s'éteindre ils vont devenir tout simplement les esclaves des Mogu et la seule culture c'est la culture Mogu la culture du peuple régnant donc, euh, ça c'est quelque chose d'assez important puisque Lei Shen, j'y reviendrai après, mais va brûler un petit peu l'histoire de ces races pour pouvoir justement imposer sa propre histoire et sa propre vision des choses. Euh, cette, euh, la trahison des Ozen qui a amené les Jinyu les à perdre le conflit, bon, ils auraient probablement perdu sur le, le long terme, mais c'est ce qui les a fait perdre encore plus vite. Cette trahison ne sera jamais oubliée par les Jinyu et c'est ce qui fait que ces deux races entretiennent une, une animosité euh, séculaire et qui va durer pendant des milliers et des milliers d'années. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, dans l'histoire de Warcraft. Donc Leishen continua son plan de domination et d'ordonnancement du Val, afin que tous puissent continuer à euh, œuvrer dans l'intérêt des titans, et dans la, dans la vision et dans le but des titans. Il va donc amener la paix, hein, bien sûr, il va pacifier les régions, euh, notamment les plaines du Val. Et face à cette menace euh, qui ne fait que monter, monter, monter en puissance et en dangerosité, les pandarènes qui vivent sur les versants nord globalement hein, qui vivent vers les montagnes eh bien, vont euh, aller de plus en plus haut vers les montagnes, déjà pour euh, fuir les combats et fuir justement les, les armées des plaines mais en plus de ça, ils vont essayer eh bien, de quérir l'aide d'un de leurs dieux à savoir Shuen hein, le, le, le dieu sauvage qu'on appelle Astre Vénérable les quatre dieux forment les Astres Vénérables ils vont tout, simple, ils va tout, simple, ils vont tout simplement du coup quérir l'aide de Chouen dans leur lutte contre les Mogu les envahisseurs des plaines hein, que sont les mogus vont commencer du coup leur... Euh, maintenant qu'ils ont conquis les plaines, ils vont vouloir conquérir, euh, conquérir les euh, montagnes et ils vont du coup attaquer vers le nord. Sauf que, au moment de leur escalade, eh bien, ils se rendent compte que les, les, les pandarènes les attendent. Grande armée pandarène s'est réunie pour, euh, pour défendre leur, leur terre face à l'envahisseur. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand Leishen voit justement cette énorme armée pandarène, il choisit de sauvegarder ses troupes. Et ça, encore une fois, Leishen, bien sûr, qui est une figure antagoniste, vouloir sauvegarder ses troupes, c'est quelque chose qu'on ne voit pas toujours chez les méchants. En souvent, les méchants, c'est. J'en ai pas besoin de mes serviteurs, blablabla, euh, blablabla. Bla bla bla. Là, non, justement, Leishen c'est que, même si les mogus, euh, bah, il, est, il est capable d'inverser la situation euh, concernant la médiction de la chair et autres, les mogus, ce n'est pas la race la plus nombreuse. Et il y en a beaucoup qui sont tombés contre les assomantides et autres, donc, il veut sauvegarder ses troupes. Et en plus, c'est. Une pierre de coups, il veut en profiter pour frapper très fort les esprits des différents, euh, des différents peuples en réussissant à asseoir son autorité sur tous les peuples de la future Pandarie. Donc, il va vouloir frapper très très fort et euh, il va tout simplement vouloir, il va euh, exhorter, on va dire, la race pandarène à, je dirais, tout simplement se, se soumettre. À son autorité et ça c'est quelque chose de très important puisqu'il va avoir un petit discours Donc, comme je le disais il va avoir un petit discours qui va être assez encore une fois révélateur de l'individu choisissez le plus grand guerrier parmi vous et faites le m'affronter en combat singulier si je gagne votre peuple se soumettra à mon autorité s'il gagne je quitterai ses terres en paix donc ça c'est assez intéressant aussi et au final le guerrier qui va s'avancer pour affronter l'eishen c'était pas un pandaren il s'agit de leur dieu il s'agit de Shu'en. Et ça, ça va créer un duel qui est tout simplement cataclysmique. Alors, cette, moi j'adore cette image parce que justement elle est très poétique. L'Eishen, il ne fait pas la taille d'une montagne, hein, bien sûr. Shu'en non plus. C'est juste que là, comme ce sont deux êtres divins qui s'affrontent, on les imagine gigantesques dans un duel absolument cataclysmique. Et au final, ce duel va durer, selon la légende, 30 jours. Hein, donc quasiment un mois de, de conflit entre euh, les deux êtres divin et finalement chaîne va triompher de Chouen notamment grâce à ses pouvoirs hein, récupérés bah, par euh, Raden et ça c'est quelque chose de très important puisque la défaite de Chouen va condamner les pandarennes. Shen, donc euh, en battant Chouen alors il ne, il, a, il ne le tue pas hein, mais c'est juste qu'il a gagné le duel et eh bien il va en faire un exemple de Chouen il va l'attacher au flanc de la montagne et il va euh, donc l'attacher éternellement pour que justement toutes les pandarennes et toutes les autres espèces puissent se rappeler. Que Xuan a défié Lei Shen, il a défié son autorité, et il n'a euh, il n'a récolté que la honte, la défaite. Il a été arrogant de, de se lever face face à Lei Shen. Et en plus de ça, bah, Lei Shen triomphe d'un dieu. Lui-même devient une divinité, la divinité incarnée euh, sur le val de l'éternel printemps. Donc ça permet à rappeler. C'est vraiment un rappel à tous. Déjà, on honore le contrat, hein, les pandaren vont soumettre à son autorité. Et en plus de ça, bah, il est légal, voire plus. Que les dieux il est au dessus des dieux donc euh, les pandarennes vont être réduits en esclavage et devenir euh, bah, les bêtes de somme des mogu on n'en parle pas trop parce que c'est pas trop évoqué mais euh, les les, les yongol vont également tomber sous l'autorité des mogu ce qui fait d'ailleurs que les pandarennes et les yongol sont les êtres enfin chez les esclaves mogu ce sont les deux peuples qui sont les plus euh, les plus fortes donc c'est ce eux qui vont principalement servir d'esclaves de, pour justement les prochains projets de Lei Shen, à savoir la, const la construction. Et oui, ne l'oublions pas, les mogus ont été créés à la base par les titans pour pouvoir ériger des monuments, des complexes titaniques, mais pas que. Donc, et notamment organiser les eaux du Val, n'oubliez pas. Donc c'est ça qui va être important, puisque la région qu'on connaîtra sous le nom plus tard de Pandari, on ne connaît pas le nom que les, euh, les Mogus donnent à la Pandarie. peut-être qu'un jour on l'aura, mais pour le moment on le sait pas, donc on va dire la future Pandarie est enfin pacifiée, et Leishen n'est pas qu'un conquérant. Ça aussi c'est très important, c'est un grand réformateur et aussi un grand législateur. Il va mettre en place les premières lois écrites d'Azeroth, et mettre en place un gouvernement centralisé, hein, qui va, il va justement asseoir son autorité, et il va faire en sorte que les autres Mogus, les autres seigneurs Mogus, et euh, une de, de, un système de gouverneur en gros hein, qui puisse euh, continuer à respecter l'autorité de la chaîne dans les différentes zones donc c'est quelque chose de très important c'est un grand législateur, alors bien sûr hein, je ne suis pas en train de montrer que cet empire est, est, est beau et incroyable je viens de vous mettre une image de Pandaren attachée euh, en train de souffrir le martyr il réduit en esclavage plein de peuples et pour lui c'est quelque chose de normal et de logique puisqu'il veut faire en sorte de restaurer l'autorité des titans sur Azeroth donc les autres races servent l'intérêt général, en gros. C'est un peu ça dans sa tête. Les Mogus qui règnent sur les autres peuples. Et ça, c'est quelque chose de très important puisque les populations soumises, principalement Yongol et Pandaren, mais pas que, vont servir d'esclaves, de, euh, de, de, de... je dirais, de, de force ouvrière pour pouvoir justement bâtir les monuments à la gloire et des titans, mais principalement des Mogus. Et ils vont justement, et bien encore une fois, continuer tout le travail de création. Et dans cette ligne directrice... Ils vont bâtir de nombreux palais, de nombreux temples. Et la plupart d'ailleurs des palais et temples que vous voyez de Pandarie sont des bâtiments mogu. Mais qui ont survécu autant. Pas tous, mais certains, la plupart ont survécu autant. Et il va également, va également ordonner la construction d'un monument gigantesque qui s'appelle l'échine du serpent. Alors je ne rappellerai jamais assez que l'échelle du jeu n'est pas forcément l'échelle du lore, l'échelle de l'histoire de Warcraft. Mais l'échine du serpent, elle est grande, très grande. Très grande, hein, c'est bien sûr vous l'aurez compris, un clin d'œil à la grande muraille de Chine. Et donc, pourquoi est construit l'échine du serpent L'échine, c'est tout simplement au niveau de sa frontière ouest. C'est pour délimiter la frontière avec euh, tout simplement Mantides puisqu'il veut une situation défensive contre les Mantides. On pourrait se dire qu'il va conquérir les Mantides, mais en final, il voit dans le cycle Mantide un rôle important. Un rôle justement parce que déjà, ça permet à sa race de ne jamais oublier qu'elle a pour but de protéger le Val de l'Éternel Printemps et de jamais oublier à sa, propre, à sa propre espèce son rôle, son but de gardien. Mais en plus de ça, ça va permettre, si jamais certains esclaves se rebellent et tentent des révoltes, ça va être l'occasion... De faire respecter la loi et de respecter les codes Mogu, c'est-à-dire que si jamais il y a des rébellions, eh bien les rebelles, les contrevenants ou les condamnés iront servir sur les chines du serpent en tant que chair à canon face aux mantides. Et ça, c'est un truc qui rappelle un autre univers, c'est celui de Game of Thrones avec, vous savez, les veilleurs sur le mur, la Night Watch, hein, donc tout simplement la garde de nuit. Qui doit protéger euh, d'un mal qui surgit euh, par période. Et ben ça, c'est d'ailleurs, hein, il s'appelle les Veilleurs sur le mur. Et il y a plein de, de petites références. J'y reviendrai plus tard hein, dans la mise vidéo sur Mister of Pandaria, mais il y a pas mal d'écho à ce niveau-là. Ensuite, donc, euh, la main-d'œuvre était malgré tout toujours nécessaire. L'Empire est fleuri, enfin, certes, vient d'émerger de, depuis euh, quelques années, hein, mais il faut toujours plus de main-d'œuvre pour pouvoir alimenter la grande machine que représente l'Empire Mogu. Du coup l'Eishen va également se servir une nouvelle fois des moteurs de Naraksha que vous voyez ici pour pouvoir eh bien, créer deux nouvelles formes de vie, hein. j'en parlais un petit peu précédemment mais là c'est vraiment dans cette idée de bâtir Ce sont, euh, alors, Tout d'abord il va s'en servir pour créer son armée de réserve, une gigantesque armée qui lui servirait un petit peu Il prend le système des paragons un petit peu sous... Euh, en... enfin, Là aussi on voit sa, sa, sa richesse culturelle et son intérêt c'est à dire qu'il, même s'il il anéantit potentiellement les cultures et l'histoire par exemple, des pandarennes et les traces écrites et autres il va quand même prendre un petit peu ce qui lui peut lui servir pour pouvoir l'ajouter à, à sa propre force de frappe. Et typiquement, le système de parangon est mentide, bah, il va un petit peu s'en inspirer pour créer ses armées de pierre. Cette armée de pierres qui, va être tout simplement, qui vont être tout simplement des espèces de robots mogu, hein, qu'on soit clair, c'est pas des mogu avec.. Euh, avec une intelligence ou autre, hein, c'est l'intelligence de base, mais faire en sorte d'avoir des espèces de sumogus qui vont pouvoir servir de garde, mais aussi tout simplement de soldats de réserve. Si jamais le Val venait à être euh, menacé, et eh bien il y aurait cette armée de réserve qui servirait, hein, donc une gigantesque armée de réserve pour pouvoir affronter la menace. Et ça, c'est quelque chose de très important, donc ça sert aussi à mieux protéger le Val. Mais il va se servir des moteurs de Nalaksha pour créer aussi autre chose. Il va créer une race de toutes pièces, les Sorok. L'espèce de, de race lézard que l'on voit à gauche, hein, les, les hommes lézards euh, rouges qu'on voit ici. Qui sont pas forcément toujours rouges, mais là c'est un, un homme lézard un peu rouge. Et ces reptiles ont pour but d'économiser de précieuses vies mogu, parce qu'il n'y a pas suffisamment de rébellions ou de criminels, la plupart craignent les chiennes. Donc il n'y a pas assez de rebelles pour pouvoir servir de de chair à canon contre les Mantides et du coup ça tue toujours des, des Mogu donc même si bien sûr il veut que sa propre armée sa, ses propres, sa propre race se renforce il veut quand même épargner un maximum leur vie hein, donc ils vont servir d'officiers dirigeants mais la chair à canon ce sera les Sorocs principalement en plus des contrevenants et des rebelles des autres races mais ils tombent vite les rebelles donc il faut, il faut les remplacer et ça ça va donc servir de chair à canon pour son armée et en plus de ça pour les tactiques, hein, c'est très important, pour les tactiques militaires, hein, malheureusement euh, parfois d'avoir euh, de la chair à canon pour pouvoir euh, utiliser bah, du coup, ces forces de frappe que sont les mogus sur euh, les flancs ou autres, eh on se sert des, des soroks. Mais en plus de ça, il va créer une autre race, il va se servir en fait, des trogues locaux, des Trogues qui vivent dans les montagnes euh, du, du nord et dans les montagnes justement des, des, là où il y a les caveaux euh, des gardiens et autres. Et eh bien il y a une race, il, est, il, tombe, il tombe sur la race des trogues que vous connaissez un petit peu suite à la vidéo de l'ordonnancement. Et en fait, les trocs des montagnes de la future Pandarie vont être remodelés et ce qu'on va appeler plus tard les Grumelots qui vont servir de messager tout simplement aux armées Mogu et euh, tout simplement entre les différents euh, gouverneurs des différentes provinces. Donc, Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, je, je trouve, parce que on n'en parle pas assez de ça, mais les trocs à la base c'est une expérience ratée des titans. C'est une expérience ratée. Les trocs c'est les ancêtres des nains, c'est enfin euh, c'est les cousins des nains, c'est euh, des cousins et des gnomes. C'était les premiers euh, forgés par les Titans et qui ont été loupés. Et ont... Les Titans les ont mis dans un coin et euh, ils n'ont jamais vraiment revenu dessus. Et ils ont créé à la place les terrestres qui deviendront euh, les, les nains et les gnomes et aussi euh, bah, du coup les vricules, donc les ancêtres de l'humanité. <coughs> vidéo sur la race, vidéo sur les sur les nains. Euh, et en l'occurrence, vidéo de généalogie sur les nains, mais aussi autre vidéo sur rétrospective sur les nains. Et en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que du coup, la chaîne va même battre les Titans à ce jeu-là, puisque les trois qui servaient à rien et qui, je le rappelle, les, les trogues c'est quand même quelque chose, c'est quand même une race assez... Ce qui est très très dur, dure, euh, bah, par sa peau terrestre notamment, elle est très, du... très dure à tuer cette race. Euh, donc ça en fait des combattants assez importants, mais là-dessus, l'Eishen lui, il, il se rend compte que c'est juste des, des, des sauvages, et il va même battre les titans sans le savoir, puisque les titans savaient pas trop quoi faire des trogues, et bien lui il va les remodeler pour leur donner une utilité. Et donc certes, ils restent très très cons, euh, les, les Grumelots, mais au final les Grumelots deviennent euh, bah, beaucoup plus positifs et servent encore une fois de messagers dans l'Empire Mogu en tant qu'esclaves mais ils servent de messagers donc ça c'est quelque chose de très important puisque, notamment grâce à leur résistance aux intempéries donc, euh, et leur vitesse donc ça c'est assez, euh, assez intéressant et les Sorok bah, encore une fois comme je l'ai dit hein, ils sont envoyés principalement à l'abattoir sur les chines du serpent euh, face aux assauts mentides hein. ça ça rigole pas des masses hein. les pauvres Sorok ils en prennent plein la tronche et euh, donc comme je l'ai dit bah, ils rejoignent les, les différents rebelles sur les Chines du Serpent, sous la tutelle des Mogu. Et les chaînes donc, comme je l'ai dit, va réussir à bâtir un véritable empire très fort, centralisé, et qui a pour but, et eh bien, devrait, euh, pour, euh, selon la vision des Titans, créer, enfin, continuer l'ordonnancement d'Azeroth, encore une fois. Et maintenant que cela est fait, et eh bien, il va étendre son influence ailleurs que dans les zones alentour du Val de l'Éternel Printemps. L'Ouest s'émente, donc il n'y touche pas trop, mais il va s'étendre. Alors le Sud, je rappelle qu'à cette époque, le, la Vallée des 80 n'existe pas. La Vallée des Quatre c'est une jungle. C'est Krasarang, en fait. Krasarang, c'est la Vallée des Quatre vents et également euh, bah, la Krasarang tout court. Et à l'époque, bah, ça va aussi plus au Sud et ça va aussi plus à l'Est. Le truc, c'est que même s'il y a des installations Mogu, euh, lui, Leishen, le Sud ne l'intéresse pas trop. Il va surtout s'intéresser vers le Nord, aussi un petit peu l'Est, un peu vers le nord-ouest, mais surtout le nord. Ce que je rappelle à l'époque, c'est l'ancienne Kalimdor, donc il n'y a pas d'eau autour de la Pandarie, c'est que de la terre. Donc il va étendre son influence, mais surtout le nord qui l'intéresse, puisque plus il va au nord, plus il trouve des complexes titaniques et autres, donc pour lui, c'est la marche à suivre, c'est par là. Et il va donc tomber, euh, c'est là où il va rentrer en contact avec une autre race, que sont les trolls Zandalari. Et là, c'est quelque chose d'assez important, puisque lors de cette expansion, il trouve une race qui peut rivaliser un petit peu d'égal à égal avec la sienne, deux superpuissances de l'époque Qui se rencontrent Et ça c'est quelque chose de très intéressant Qu'on va euh, développer davantage Dans une prochaine vidéo parce que celle là commence à, à durer Mais ce qui est très intéressant c'est que la rencontre Entre les mogu et les andahari Elle est assez inédite dans l'histoire de Warcraft Et je parle pas en tant que voilà par rapport à l'époque Mais même aujourd'hui Sur toute la licence en tant que jeu vidéo De Warcraft Ces deux races là en tant que superpuissances de leur, de leur temps eh bien ce genre d'interaction n'est présente nulle part ailleurs. N'hésitez pas dans les commentaires, mais écoutez quand même bien l'intitulé, ces deux superpuissances qui vont se jauger d'entrée et se rendre compte de la force et de la valeur de son prochain, qui vont.. Qui, cela va créer un respect mutuel entre les deux races. Mais en plus de ce respect mutuel, il y a surtout une crainte de l'anéantissement que pourrait provoquer l'autre. Donc au final, les chaînes ne va pas essayer de conquérir les Andalaries, les Andalaries ne vont pas essayer d'envahir les Mogu. Donc c'est quelque chose de très intéressant, parce que la plupart du temps dans l'histoire de Warcraft, quand il y a deux superpuissances qui se rencontrent, c'est souvent la guerre. Et vous allez me dire, bah non, des fois ils s'allient. Alors soit c'est après, mais sur une première rencontre, c'est directement l'affrontement. Et parfois ils vont s'allier contre une menace commune, mais pas au premier contact. Là je parle d'un premier contact, entre deux superpuissances qui ne s'affrontent pas. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui sort un petit peu... Et encore une fois, il y a cette idée que l'autre peut anéantir. Parce que on pourrait se dire, bah aller drainer les orques, la première rencontre, c'était tranquille. Ouais, mais il n'y avait pas d'échange. Chacun reste dans son coin et basta. Là, il y a des échanges. Il y a des échanges et il y a aussi de la crainte. Chacun respecte l'autre parce que a... les deux ont des forces, qu'on évoquera dans la prochaine vidéo. Mais en plus de ça, ils ont peur d'un anéantissement mutuel. Et ils représentent les deux superpuissances. Ce qui n'est pas forcément le cas des orques, d'ailleurs, quand les quand les Draenei débarquent en Outre-Terre donc c'est vraiment quelque chose d'inédit dans l'histoire de Warcraft, ce genre de contact et ce sera encore une fois je le répète l'objet de la prochaine vidéo qui sera sur l'union justement de ces deux empires, je vais finir cette vidéo par un, petit, euh, par un petit lien que je devais faire et que je ferai sur la vidéo aussi sur Mop, mais je commence déjà à vous en parler pour que vous soyez, vous soyez familier avec euh, ce rapprochement euh, on en reparlera hein, dans, dans la vidéo sur Mop, notamment dans la première heure de visionnage qui sera un peu plus le contexte mais beaucoup pensent que les pandarènes sont les chinois hein le, le Mister Pandaria, l'extension sorti pour les chinois tout ça tout ça tout ça tout ça ce qui est très drôle en fait donc j'y reviendrai plus en détail donc là vous allez peut-être vouloir que je donne plus de choses mais prenez un peu votre mal en patience je développerai plus avant dans la vidéo sur MOP mais ce qui est drôle c'est qu'en fait les chinois c'est les mogu alors je dis pas hein, les pandarènes parfois il y a aussi un petit peu de côté chinois mais il y a aussi du japonais etc alors que pour le coup les mogu c'est proprement la race chinoise c'est vraiment les chinois quand je dis la race, c'est les Mogu, hein, la race, hein, pas les chinois. faites pas dire ce que j'ai pas dit. Euh, les les Mogu représentent justement la civilisation chinoise. Et représentent la première civilisation chinoise, celle qu'on connaît sous le nom hein, de Chine, puisque le premier empereur de Chine, c'était Wangdi. Alors je prononce exprès mal, c'est Qin Shi Huangdi. Sauf que Qin, Q-I-N, vous savez comment ça se prononce en chinois Ça se prononce « Chine. Donc vous connaissez la Chine, et eh ben ça vient de là, ça vient de l'Empire de Qin. L'Empire de Qin, pendant la période des royaumes combattants, qui a réussi à dominer les autres royaumes et à unifier la Chine. Et à ce... À ce, à ce je dirais à cet effet-là, Lei Shen représente Kishi Wangdi, mais dans l'histoire de Warcraft. Et en plus de ça, Lei Shen, c'est un nom qui veut dire en chinois tout simplement le dieu du tonnerre. Et là, vous allez me dire, bah, malga, t'es le premier à gueuler par exemple sur Ulduar avec euh, le fait qu'on contrôle, c'est contrôler la mythologie chinoise. Et là, pour toi, euh, tu trouves ça limite bien, trouve ça, trouve ça cool. En fait, ce que je trouve très intéressant, et pourquoi par exemple, je trouve que Ulduar est à déplorer en termes de, de création historique et de scénaristique, c'est que, et pourquoi je trouve que c'est quelque chose de formidable sur Myst of Pandaria, c'est que Lei Shen, bien sûr, c'est le dieu tonnerre qui existe dans la mythologie, euh, dans la mythologie euh, chinoise. Sauf qu'en fait. Ils ont pris le nom d'un dieu chinois, Lei Shen. Il y a plein de dieux en Chine en plus. Mais un dieu en particulier, Lei Shen, donc le dieu du tonnerre. Et ils en ont fait. Ils en ont fait tout simplement. Ils ont pris son nom, mais ils l'ont associé à un autre nom qui est Wangdi. Le premier organisateur, hein, le, premier, le, le premier unificateur de Chine. Qui a fait des choses potentiellement très discutable à certains moments et qui a notamment l'un de ses grands faits c'est d'avoir été le premier à ordonner le, la création de la muraille de chine pour se protéger notamment de la menace euh, Xiongnu donc c'est en gros les, les ancêtres des mongols les peuples des plaines qui sont au nord les cavaliers euh, les futurs cavaliers donc les uns et pas que, mais les populations barbares selon le, selon les chinois au nord et ça c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait on prend différentes races de Warcraft, qu'on va changer un petit peu par rapport à, à la période, encore une fois, bah, les kobolds qui deviennent les, les virmen et autres, et on va prendre donc l'histoire d'un dieu chinois, qu'on va fusionner avec l'histoire du premier empereur de Chine, et auquel on va créer tout simplement donc, un être forgé par les titans, donc qui s'inscrit dans l'histoire un petit peu de Warcraft. En plus de ça, c'est... Un être mythologique le lion chinois qu'on va rendre plus humanoïde et qui rappelle très fortement les orques pour justement avoir un être unique qu'on appelle les Shen. alors certes ces agissements c'est quasiment le premier empereur de chine l'unification lors de la période des royaumes combattants la création de la muraille de chine l'armée de pierre c'est ce genre de truc et je ne déconne pas le symbole des mogu comme vous le voyez il y a souvent ce truc hein, c'est d'ailleurs aussi sur le fond c'est l'un des c'est l'un des symboles euh, de euh, la Chine Mais après par contre ce qui est intéressant c'est que le symbole direct des mogus que vous voyez donc, euh, sur l'image d'avant On dirait beaucoup plus euh, un, calendrier, un calendrier solaire donc à côté du mogu hein, à gauche On dirait beaucoup plus un calendrier aztèque ou maya que euh, véritablement un, un symbole chinois Mais par contre l'un des, des, des symboles de, de l'Eishen c'est aussi justement l'un des symboles de l'Empire euh, Mogu c'est aussi cette espèce de symbole qui représente, qu'on voit là sur son épaule, qui représente la Chine et d'ailleurs qui est utilisé aussi dans la dictature actuelle chinoise en tant que euh, que outil de propagande. Donc c'est quelque chose de très intéressant je trouve ça justement de prendre de l'histoire réelle, de la mythologie, de fusionner un petit peu tout ça pour rendre le truc humanoïde et qui se rapproche à une race forgée par les titans, l'intégrer pour expliquer pourquoi aussi la pandarie est vraiment si particulière et ça moi j'applaudis, ça ça c'est du Warcraft on prend de la mythologie on la Warcraftise, on va dire on l'a on l'associe pour qu'elle représente plus du warcraft avec les codes de warcraft et avec les personnages et les races de warcraft et on en fait en plus quelque chose qui va avoir je dirais un but scénaristique et aussi qui va être vecteur de message très fort mist pandaria en termes de, de message donc ça je trouve ça absolument génial et c'est ce qui fait que par exemple la période de l'ordonnancement d'azeroth je suis pas très fan parce que c'est vraiment la mythologie Grec, quasiment CTRL-C, CTRL-V pour les titans, heureusement les titans n'ont pas les noms de grecs et derrière après c'est que les gardiens avec parce que l'ordonnancement d'Azeroth c'est surtout les gardiens et euh, qui vont œuvrer pour justement les titans et le truc c'est que là c'est vraiment la mythologie euh, scandinave il ah bah, y a Loki, il y a Thor, il euh, y a Odin euh, qui gère tout ça etc ouais euh... euh... hey, c'est pas très... Enfin, euh... ouais, Si j'ai envie de li lire l'histoire euh, de la mythologie scandinave, j'achète un bouquin sur la mythologie scandinave, je, je... je lis Powercraft donc euh, ça ça, ça m'énerve un petit peu Si vous voulez plus de, de, de détails là dessus J'ai fait une vidéo qui est la rétrospective sur les nains Pour comprendre un petit peu comment j'aurais voulu justement qu'Ulduar soit peut-être mieux fait Enfin mieux fait à ce niveau là parce que là ça veut dire je suis condescendant tout ça, Mais l'idée c'est de voir ce qui aurait pu être fait un peu plus pour Warcraftiser Ulduar Parce que malheureusement bah, Ulduar pour moi c'est pas du Warcraft en fait <rire> Mais bon voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Prochaine vidéo annexe ce sera justement sur les deux empires et la fin justement de ces deux empires et euh, il y aura d'autres vidéos, notamment Terra Mort et autres, pour pouvoir enfin attaquer la vidéo sur Mr. Pandaria qui durera, je pense, au minimum euh, deux heures. Genre beaucoup de choses à dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a mis pas mal de temps à la préparer avec, euh, avec Evan Essor. Hein. Je vous mettrai ses réseaux sociaux dans, euh, dans la description. N'hésitez surtout pas à le suivre sur Twitch, YouTube, Facebook et Twitter, bien sûr. Euh, C'est euh, ensemble qu'on bosse énormément sur, euh, sur ces vidéos. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Le petit like, le petit partage à, à vos, euh, vos copains. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. à plus, en Pornari Salut, c'est Laïchaine. J'espère que tu vas bien en regardant cette petite vidéo. Sache que je t'adore et j'espère que tu m'adoreras aussi. On va bâtir plein de choses ensemble. Et oublie pas que si. Oublie pas aussi que c'est moi le tonnerre. Voilà. Ouais. Donc, euh, tu vas aller vite comme un éclair, liker cette vidéo, la partager, la commenter. Sinon. Je te balance mes ténères dans la gueule. Voilà. Bisous.